Le CHU de Rouen mène depuis mars 2021 une étude pilote pour déceler les maladies rares chez le nourrisson dès la naissance. Le laboratoire de biochimie métabolique a été doté d'un spectromètre de masse en tandem pour étudier la faisabilité du dépistage systématique chez tous les nouveau-nés en Normandie avec pour objectif d'inclure 100 000 nourrissons durant trois ans. Une étude rendue possible grâce à un partenariat public-privé et la participation de la Fondation Charles-Nicolle Normandie. Donc L'objectif est d'évaluer toutes les étapes pour euh, étudier la faisabilité technique et pratique, tout organisationnelle, euh, qu'il faut mettre en place pour faire un, un, un dépistage de cette envergure-là. Sur ces pathologies-là, qui nécessitent des étapes spécifiques avec des investigations de première ligne, mais aussi des investigations de confirmation biochimique et génétique. Donc il y a toute une organisation à mettre en place, et le premier objectif, c'est de valider l'ensemble de cet écosystème. Cette étude se fait avec le centre de dépistage néonatal de Normandie, le centre régional, le CRDN, euh, dirigé par le docteur David Guinet, Et euh, c'est vraiment la synergie entre le CHU de Rouen et le CRDN qui a permis l'émergence de ce projet. Et c'est pour ça qu'on peut espérer inclure réellement 100 000 bébés sur trois ans ce projet a mobilisé plusieurs forces vives donc il y a le réseau de périnatalité donc avec les 23 maternités de normandie qui a été impliqué et qui a joué un grand rôle qui a permis de fédérer toutes les maternités donc on a démarré le 8 mars et donc les maternités ont progressivement rejoint le programme depuis le 26 juillet l'ensemble des maternités participent au programme et donc le centre de dépistage néonatal de Caen. Bien sûr, le CHU de Rouen avec une forte mobilisation de la DRCI qui nous a permis de mettre en place ce programme et l'ensemble le, des partenaires qui nous ont apporté un, un, un financement, donc un support financier euh, important, Ce de l'ordre de 2 millions d'euros. Euh, donc on a mobilisé plusieurs partenaires, que ce soit des industriels pharmaceutiques ou de l'industrie de laboratoire. Donc à ce jour, on a vraiment atteint l'objectif voulu, c'est-à-dire qu'on on inclut tous les nouveaux-nés sans distinction nés en Normandie. On a moins de 5% de refus, ce qui est remarquable par rapport à, à des études similaires. Et pour l'instant, tout se passe bien. Le dépistage systématique dès les premiers jours de vie est très important pour détecter d'éventuelles anomalies et débuter une prise en charge adaptée le plus précocement possible. Alors En, en termes de santé publique, il me semble important d'augmenter le nombre de maladies euh, dépistées euh, en période néonatale euh, en effet, donc, euh, donc ce que l'on cherche à faire maintenant, c'est à développer euh, une médecine personnalisée qui soit vraiment centrée euh, sur le patient euh, et sur sa famille. Jusqu'à présent, donc les, les enfants qui étaient dépistés avec une maladie rare, une maladie osomales, ne pouvaient pas être dépistés euh, sur euh, le buvard qui est fait à trois jours euh, à, à la naissance et donc le fait de pouvoir euh, donc, euh, dépister très tôt euh, ces ma maladies-là euh, euh, à travers euh, les examens qui seront faits sur le boulevard Aggée 3 va nous permettre de, en fin de compte, de, de classer ces enfants dans des catégories de nouveau-nés vulnérables à haut risque de difficultés euh, développementales, de développer une maladie chronique sévère, dont la prise en charge plus précocement euh, va nous permettre d'en améliorer le pronostic. Donc ceci est un élément important de l'évolution euh, de la médecine et de la pédiatrie en particulier aujourd'hui, de pouvoir euh, donc euh, que les parents soient vraiment les acteurs de la prise en charge de leurs enfants et participent vraiment à la prise en charge de leurs enfants. Et donc il faut absolument les valoriser dans leur sentiment de compétence et un moyen de les valoriser c'est vraiment de les mettre assez précocement dans ce parcours. Cette étude ne nécessite pas de prélèvements supplémentaires puisqu'elle s'intègre aux prélèvements systématiques déjà effectués à la naissance. Ainsi, il y a deux buvards, l'un pour le dépistage néonatal classique, le second pour l'étude. Ces prélèvements sont acheminés jusqu'au Centre Régional de Dépistage Néonatal de Normandie, basé au CHU de Caen. Ce centre conserve le buvard national et envoie les buvards destinés à l'étude par navette à l'Institut de Biologie Clinique du CHU de Rouen et ceux deux à trois fois par semaine. Le dépistage néonatal est, est quelque chose qui est systématiquement proposé, il n'est pas obligatoire, mais il est systématiquement proposé à, à l'ensemble des, des enfants qui sont nés sur, sur le territoire normand et sur les autres territoires, bien entendu, hein, sur le plan de, de la France, mais aussi en Outre-mer. Et euh, donc ce prélèvement a lieu au plus tôt à 48 heures de vie, soit au sein des maternités, Soit au sein des services de néonatologie en fonction du, du, du lieu où se trouve l'enfant, et puis en cas de, de départ un peu plus rapide de la maternité, ces prélèvements peuvent être aussi réalisés au niveau des sages par les sages-femmes libérales au domicile des enfants. Donc actuellement, nous dépistons sur sur la France six maladies par l'intermédiaire de tâches de sang qui sont déposées sur des cartons buvards et qui sont prélevées au troisième jour de vie. HAS a rendu des recommandations pour que cette nouvelle maladie soit dépistée et on est en, en instance de discussion avec le ministère pour que ce soit développé au cours de l'année 2022 justement. Une fois les buvards réceptionnés à l'IBC, ils sont ensuite analysés minutieusement au laboratoire de biochimie métabolique. Ces processus d'analyse et de dépistage s'effectuent aisément par l'établissement pilote et pourraient, à terme, être déployés au niveau national, voire européen. La médecine de précision est un nouveau paradigme dans, dans la médecine moderne. Elle est basée sur ce qui est communément appelé la médecine des 4P, une médecine qui est prédictive, qui est personnalisée, qui est préemptive, elle essaie d'agir le plus tôt dans la prise en charge du patient. Et l'élément le plus important, c'est une médecine participative. Comme l'a rappelé le professeur Marais, c'est une médecine qui met le patient au centre du parcours de soins. Donc la médecine de précision, c'est ça. Le dépistage néonatal s'articule parfaitement dans ce nouveau paradigme de médecine de précision, ce qui reprend principalement tous les aspects dont je viens de parler. Un dépistage néonatal exige et impose une participation active de tout l'écosystème du nouveau-né, dans ce cas-là, c'est les parents. Donc, il, il, il, il, a, il fait appel aussi à, à de nouvelles technologies qui nous permettent de mettre en place cette médecine de précision. Et c'est le cas de, du, du projet dont, dont nous parlons, l'ISONEO, qui met à profit en fait de nouvelles technologies qui nous permettent de dépister ces nouvelles pathologies ou par la spectrométrie de masse. et ce, ce projet rappelle parfaitement les objectifs principaux de la médecine de précision, qui est la médecine d'aujourd'hui et celle de demain. Outre le fait que la Normandie soit pionnière dans le dépistage néonatal, elle développe également une médecine de précision, c'est-à-dire une approche des soins centrée sur l'individu. Elle vise... Avec l'aide de la biologie et des équipements de pointe, une prise en charge proactive est davantage personnalisée pour améliorer la qualité de vie des patients.